Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur le salon Cian, sur le stand de paddock euh, où je suis intervenante en tant qu'étudiante génie mécanique productique en deuxième année euh, au sein de l'usine 4.0. Donc euh, le salon Cyan en tant qu'étudiant, ça nous permet euh, de présenter euh, tout ce que l'on peut faire à partir d'un produit qui est terminé, ici le Cobran, donc c'est un triporteur euh, électrique. Au salon Sian, à travers de multiples équipements, on peut voir step par step comment nous construisons ce fameux triporteur en détaillant plus précisément chaque pièce. L'intérêt d'être ancienne pour un étudiant du GMP, c'est également de montrer son savoir-faire en utilisant des machines d'entreprise qui sont partenaires avec nous, comme par exemple celle-ci. On peut faire des pièces en pliage. Ça nous permet également de chercher des stages ou alors des alternances en créant des liens entre les entreprises qui nous prêtent les machines. Être présent au salon c'est pouvoir toucher de près les nouvelles technologies, comme ici la réalité virtuelle, et de faire visiter via ces nouvelles technologies notre école aux étudiants, notamment aux lycéens qui peuvent potentiellement venir l'année prochaine en BUT. L'objectif c'est aussi pour nous de, de sensibiliser à la fois euh, les jeunes et les industriels sur euh, nos parcours de formation à l'IUT. Euh, par exemple, le parcours euh, conception et production durable qui, euh, qui commence en deuxième année du, du budget MP sur lesquels on a travaillé sur des problématiques d'éco-conception et euh, de management environnemental dans l'entreprise.